Bonjour à tous, on est le 12 août 2019, euh, j'aimerais regarder avec vous les marchés ce qui se passe un peu partout sur la planète, regardez euh, l'or surtout qui poursuit sa montée, on a eu euh, un dépassement de la fameuse résistance euh, de 1360$ et on a facilement dépensé ça jusqu'à 1400$, on est maintenant à 1500$, donc euh, j'aimerais regarder ça avec vous l'or. Euh, vous parlez aussi de mes nouveaux projets, euh, mon nouveau projet qui se trouve être un nouveau site, euh, euh, on sait que l'or vient de, de traverser une résistance très, très importante qui perdurait depuis euh, 2013 à peu près, depuis des années. Euh, il y a une immense euh, tête et épaule inversée qui s'est dessinée. Et maintenant, on s'en va à la hausse. Et le marché haussier de l'or semble être, être euh, vraiment euh, bâti pour euh, durer... Euh, de 5 à 10 ans. Donc, euh, vraiment, vraiment, euh, depuis 1945, la Deuxième Guerre mondiale, on a connu seulement deux marchés haussiers de l'or. Le premier marché a été de 71 après que Nixon ait euh, séparé l'or au dollar américain à cause du coût de la guerre euh, du Vietnam et d'autres coûts euh, au niveau de du gouvernement américain, donc, il est obligé de, obligé, euh, que voulu. Et il avait dit que la mesure serait temporaire de séparer le dollar américain qui était adossé à l'or. À partir de 71, 72, on a eu une montée juste, ce que dans les années 80, on est passé à 35 dollars l'once. C'était le prix qui avait été fixé aux accords de Bretton Woods en 1944, 35 l'once à 800, quelques 860 l'once. C'était un mouvement très, très important qui a le premier bull market de l'or depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième, après, on a eu une période de 20 ans où l'or a fait du surplace, de la correction sur place. On est arrivé à 250 257 de l'or à peu près dans les années 2000, et on est parti de ce montant-là, qui était vraiment euh, pour euh, l'époque, euh, on disait que l'or valait plus rien, que c'était vraiment la, la, la relique barbare euh, par excellence, et donc euh, l'or a encore surpris, et passé de 250-300 dollars jusqu'à 1900 dollars en 2011, et ensuite on a eu une période de 2011 à 2000 euh, 18-19, où on a eu une consolidation, je dirais bien une correction euh, importante, un retracement important euh, sur une longue période où on a atteint un cru en, en 2015, à peu près 1050 dollars l'once, qui se trouvait être la tête, on a eu l'épaule, la tête qui était à 1050, l'autre épaule et maintenant on a dépassé ça et on s'en va vers de nouveaux sommets, on ne sait pas. Quel va être le, le futur prix visé, c'est sûr que tout au long de la montée, il va y avoir des corrections. Donc, euh, on va passer 1500, euh, on va passer le 1500, 1700, euh, 2000, 3000, 5000, je sais pas. Euh, Jim Rickard dit euh, réaffirme qu'on va aller vers les 10 000 dollars et C'est c'est pas farfelu. Son hypothèse est très très sérieuse. Donc euh, oui, euh, c'est possible qu'on aille euh, dans les sommets qui, qui sont très très importants. Tout ça pour vous dire que le nouveau site euh, que j'ai, euh, euh, un nouveau site que j'ai bâti euh, qui va tout simplement vous informer sur euh, euh, le marché de l'or, ce qui va arriver euh, euh, pendant les prochaines années. Bien, je vais essayer de suivre ça en publiant des articles. Euh, euh, pertinent que je vais aller puiser un peu partout euh, pour vous informer qu'est-ce qui arrive au niveau de l'or, au niveau de l'argent, au niveau des métaux précieux. Euh, je vais essayer aussi de faire mes commentaires, mes analyses vidéo aussi là-dessus. Mais euh, ça c'est quand j'ai le temps parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Le site est pas terminé mais ça donne une bonne idée de ce que ça va être. Les articles sont disposés comme ça. Euh, je vais essayer vraiment de mettre ça à jour euh, le plus souvent possible pour que vous soyez au courant de ce qui se passe au niveau du marché de l'or. Le site c'est goldbullmarket.ca goldbullmarket.ca Donc ça c'est le nouveau site que j'ai mis en place et bien sûr je vous invite à continuellement nous suivre sur le site boursetechnique.com où là j'analyse plus l'économie l'analyse la, technique aussi à long terme là, euh, sur euh, différents marchés, euh, donc des liens économiques. J'essaie de vous informer aussi à ce niveau-là. Bien entendu, euh, j'ai la page Facebook euh, de boursetechnique.com euh, que vous pouvez aller visiter aussi. C'est les mêmes articles que je vais replacer là. Euh, BourseTechnique.com euh, sur Facebook et Global Market qui est pas encore terminé dans la page. Euh, J'ai aussi le compte Twitter euh, de Bourse technique. Donc euh, ça peut arriver qu'il qu y ait des articles que je poste euh, sur un ou sur l'autre qui vont euh, qui vont se super, non pas se dupliquer, mais euh, qui peuvent se superposer. Se superposer. Donc euh, euh, on va suivre ça, je vais essayer de vous tenir au courant de ce qui se passe. Donc, de ne pas oublier d'aller visiter goldbowlmarket.ca et boursetechnique.com euh, pour vous tenir au courant. Euh, donc, euh, on retourne euh, un peu à... à Uh, ce qui se passe en ce moment sur les marchés, comme je vous ai dit, le marché de l'or est bel et bien entendu. On s'en va vers uh, de nouveaux sommets. Le, les sommets vont se suivre les uns les autres et on peut avoir des phases de retrait et ça va être tout à fait normal. Uh, en ce moment, sur les indices, uh, on a de la correction. Uh, comme je vous ai dit, uh, ce qui semble uh, se construire sur uh, les principaux indices, je parle uh, Standard Poor's, Nasdaq, uh, Dow Jones, New York. Uh, euh, c'est euh, c'est du surplus depuis euh, euh, janvier 2018 euh, les bourses ont fait du surplus. si on regarde les les sommets euh, les sommets il euh, y a des tests qui se font des retests qui se font et on retourne, on retourne encore toujours euh, dans des corrections euh, est-ce que cette longue longue euh, tendance avec les sommets qui vont euh, qui vont se suivre, euh, vont faire en sorte qu'on va dépenser vers le haut. Euh, c ce serait plutôt étonnant. En ce moment, toutes les statistiques économiques nous indiquent que même le contraire, euh, on est plus près d'une récession que d'un nouveau marché aussi. Euh, la Fed a changé complètement de cap en, en, avec les taux d'intérêt. Euh, en 2018, fin 2018, avant décembre, on était parti pour d'autres augmentations, mais là, ce qui est arrivé, c'est le contraire, on tombe dans euh, de la baisse des taux d'intérêt. Si on regarde le graphique des, des fonds, c'est ce qu'on va faire, et des intérêts de la Fed, on voit vraiment que le, le marché euh, est dans une situation très, très semblable à ce qu'on a connu en 2000 et 2007. Euh, les taux d'intérêt vont être précipités à la baisse par panique, euh, de la part de la Fed, euh, parce qu'en ce moment, euh, plusieurs pays, même presque la majorité des pays euh, sur la planète, euh, sont en taux d'intérêt négatif. Il euh, ne faut pas oublier ça. En taux d'intérêt négatif. Donc, vous placez de l'argent, on vous paye pour.. Euh, euh, on vous. Euh, euh, plutôt vous placez de l'argent et vous êtes pénalisé de placer des sous. Alors, pas euh, vous et moi, mais euh, et les grandes institutions. Hein. Donc, euh, on n'est pas encore là aux États-Unis, ça va être à suivre ce qui va arriver. D'après moi, on va arriver aussi au, en, en taux d'intérêt négatif. Donc, euh, c'est la situation actuelle. Euh, au niveau de l'or, comme je vous dis, on est à monter. Il faut euh, vraiment être présent dans le secteur de l'or, l'argent, les orifères, les argentifères, euh, tout ce qui touche, en fin de compte, euh, aux métaux précieux. Euh, on va aller voir ça. On va commencer par regarder ce que je vous disais au niveau des indices rapidement. Euh, le standard Point. Euh, regardez, euh, ça, ça se être euh, le graphique mensuel euh, du Nasdaq. Je vous avais expliqué, il y a une couple de vidéos, qu'on semble ici, ce qu on, il semble ici se construire un sommet sur euh, le Nasdaq, le Standard Poor's, le euh, Dow Jones, ainsi de suite, tous les principaux indices. Euh, regardez ce qui s'était passé en 2000. On est vraiment, vraiment dans une situation très, très semblable. Surtout, je regarde ici, le RSI semble prendre beaucoup, beaucoup de faiblesse. On a un sommet qui est plus haut ici et, et le sommet du RSI ne euh, parvient pas à remonter aussi haut de, que ce qu'on avait connu. Donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup à un début euh, de correction euh, où euh, quelques-uns parlent d'un crash, j'ai aucune idée ce qui va arriver, mais euh, c'est très précaire sur les marchés. Le Dow Jones, c'est la même chose. Euh, New York, c'est la même chose. On voit très, très bien depuis euh, euh, des, euh, janvier 2018, il s'est rien, rien passé. On est resté à un marché flat euh, qui ressemble semble à un sommet. Euh, sur l'or, euh, on a cassé cette fameuse résistance et on s'en va ici à la, dans une montée... Euh, euh, qui est un peu normal euh, après avoir cassé cette résistance, qu'on poursuive cette montée. Tous les indicateurs ici me disent euh, d'acheter. Euh, je regarde ici la montée de. Je vais aller voir plutôt pour vous montrer ça sur les futurs. Euh, on va regarder ça comme ça. Ça va nous donner une meilleure indication. On est sur un graphique mensuel, ce qui est arrivé dans les années 80. On est parti ici euh, euh, 60. On a les données 76, on voit très, très bien la montée qui est arrivée jusqu'à le, le 800 qu'on avait atteint, et on a eu une période de très très longue de consolidation, l'or allait nulle part, et on a eu un cru, je pense que c'est 254, 255 qui est parti en démarrage jusqu'à 1900 et depuis 2011, on a cette cette consolidation qui s'est faite, qui est un mouvement épaule-tête-épaule épaule, et là on part euh, euh, comme de la dynamite vers le haut. Euh, le dollar américain, c'est surprenant quand même qu'il tienne assez fort compte tenu euh, euh, des rendements des taux d'intérêt un peu partout euh, euh, sur euh, le marché américain surtout. Euh, on a des rendements vraiment, vraiment médiocres euh, et puis, on a un dollar qui continue à être maintenu artificiellement. Même Trump appelle à faire en sorte que le dollar américain baisse pour pouvoir booster l'économie. Euh, mais ce que la Fed va probablement faire, comme elle a fait euh, plusieurs fois, c'est euh, être en panique et baisser les taux d'intérêt très, très rapidement euh, dans les prochains mois. Et euh, c'est ce qui va... Euh, ce pas la baisse des taux d'intérêt qui va causer la récession, mais les données économiques d'un peu partout euh, sont claires et nettes. Euh, on, a, euh, on est dans un marché très, très, très précaire. Euh, Trump voudrait que la bourse soit maintenue jusqu'à 2020, l'élection, mais ça me surprendrait que ça arriverait. Mais euh, tout peut arriver. On veut réinjecter de, de la fausse monnaie dans le système. Euh, ce n'est pas la solution. En ce moment, on, je peux vous, monter, vous montrer rapidement euh, mettons on va aller voir euh, le rendement des mots du trésor 30 ans vous voyez très très bien on s'en allait à la hausse ici en septembre 2018 mais là maintenant on est vraiment vraiment à la baisse sur le 10 ans c'est pareil sur le 2 ans c'est pareil donc euh, puis ici le graphique vous tenez bien ah, ben je vais faire quelque chose pour faire une comparaison ça ça se trouve être le graphique le 2 ans le rendement 2 ans je vais aller vous montrer. Ça, c'est les... Je vais mettre une ligne comme ça. Bon, Vous allez peut-être comprendre rapidement. Mais ça, ça se trouve être le rendement bon du Trésor deux ans. Puis euh, ça, ça se trouve être le, red, le, le, le taux euh, officiel de la Fed de, de base. Euh, et on voit très, très bien que les mouvements suivent euh, Ici, on le voit en 2000, lorsque la récession est arrivée, la Fed a paniqué, descendu ce fameux taux qui, elle contrôle ce taux-là, celui-là est contrôlé euh, par les marchés. Et donc, le marché, euh, la Fed, en fin du compte, n'a pas le choix de suivre euh, de ce que les marchés euh, décident. Et euh, on a eu un retournement ici à la hausse depuis 2014-2015. Et maintenant, on est vraiment, vraiment dans une cassure vers la baisse. Et le, le, le bon du trésor américain, deux ans, est à la baisse. Et ici, le, le, le, le les, les taux euh, qu'elle a fait de contrôle euh, sont pas encore à la baisse, mais vont suivre ce mouvement-là ici. Euh, C'est officiel. Donc, euh, on se trouve à être dans une période vraiment, vraiment fragile où la Fed va paniquer, va baisser les taux. Et ce qui va arriver, c'est la même chose qui est arrivé les autres fois. C'est une récession. Une récession. Puis la récession, malheureusement, lorsque ça arrive, il est trop tard pour faire les changements que les gouvernements ont ont on, on enclenché depuis des années. Par exemple, lorsqu'on a injecté de l'argent dans le marché, on pensait euh, que aider l'économie. Au contraire, euh, cet argent-là a été pris par... Euh, le marché a été gobé pour faire monter les indices. Donc, c'est une, une fausse montée euh, de l'économie. Euh, donc, euh, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Je pense que sur euh, le... le Peut-être la dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est euh, l'emploi. L'emploi, comme on le sait, euh, est vraiment un, un indicateur très, très précis sur les récessions. Donc, euh, ce n'est pas l'emploi qui crée la récession, c'est la récession qui démontre que l'emploi, euh, la fête est terminée. C'est arrivé dans les années 90, lorsqu'on a eu un changement de tendance. C'est arrivé dans les années 2000. Euh, le changement de tendance, il survient quand la récession est entamée. Euh, ici, on a le changement de tendance en 2007 et là, on est en 2019. Il n'y a pas eu, encore eu de changement de tendance, mais on est vraiment à des creux. Et euh, euh, si le changement de tendance euh, arrivait ici, euh, dû au fait qu'il y, y a des signes très, très euh, clairs qui nous montrent que l'économie est en ralentissement, eh bien là, on va avoir un changement de tendance euh, du, du taux d'emploi parce que ça va suivre euh, les prémices d'une récession. Donc, euh, c'est un peu en gros euh, ce que je voulais vous montrer. Donc, euh, je vous invite euh, vraiment à nous suivre sur euh, euh, mon nouveau site goldbullmarket.ca goldbullmarket.ca, que je vais essayer de vous tenir au courant au niveau des nouvelles de ce qui se passe sur la, le marché de l'or à cause de, du fait qu'on est dans un nouveau bull market, troisième bull market, qu'il faut souligner depuis la deuxième guerre mondiale. Et je vous invite à nous suivre sur Bourse Technique, sur Facebook, sur Twitter aussi. Donc, je vous, on se tient au courant et on se revoit bientôt.